Un an après la proposition qui avait été faite de faire ses ressources propres, les 27 États ont voté. C'est très bien. Par contre, Monsieur le Commissaire, là où je ne suis pas content, c'est qu'on a déjà pris un peu de retard. Il aurait dû y avoir une proposition législative de la Commission des mois de juin, et on nous dit que c'est en juillet. Et je souscris au propos de Madame Hayé. On a besoin, Monsieur le Commissaire, que la Commission se bouge pour qu'on puisse avancer très vite sur ce euh, dossier. Sur la question de... La euh, taxation. Euh, la taxation des entreprises, on l'a vu, ça a été relancé par Biden. Je reçois, moi, une forme d'humiliation de la part de l'Union européenne, que ce soit toujours après que ce soit les États-Unis qui le proposent, qu'on euh, essaye de euh, recoller euh, aux, les morceaux. Il y a un sujet, c'est que d'abord, Monsieur Biden avait proposé 21% de taxation minimum, et nous, on est en train de freiner des cas de fer, dont la France d'ailleurs, pour faire seulement 15%. Ça, c'est une perte de 52 milliards par an en faisant, pas 21, mais en faisant 15. Deuxième sujet, monsieur le commissaire, chers collègues, la taxe sur les transactions financières. Il faut avancer sur ce dossier. Je vois monsieur Laroutourou euh, dans la salle qui euh, porte ce euh, sujet. C'est fondamental qu'on reprenne la main sur cette fiscalité, sur cette fiscalité juste. Pour conclure, on vient de vivre une période de crise atroce. On a constaté que les plus riches échappaient à l'impôt. L'Union européenne a besoin d'une fiscalité juste pour pouvoir financer une transition juste. Je vous remercie.